Dans cette vidéo nous allons devenir des rats par excellence Call of Duty ont annoncé aujourd'hui que jusqu'au 26 avril Le multijoueur de Call of Duty va être totalement gratuit Alors les gars vous voyez C'est la hache je peux pas me payer le multijoueur alors les gars on va bien profiter de cette offre Du coup les gars on part pour une vidéo sur le multijoueur de Call of Duty Ça fait un bail mais un bail que j'ai pas fait de contenu sur Call of Duty Mais en vrai les gars si ça vous plaît je pourrais peut-être faire d'autres vidéos Quand l'occasion me présentera Et si j'arrive à me décoter un autre Call of Duty Pourquoi pas en faire en vidéo et en live les gars, pour toute chose, si cette vidéo te plaît, n'hésite pas à me soutenir en lâchant ton petit pouce bleu. Ça te prend 3 secondes et moi, ça me fait une forme de euh, soutien monumental. Si mes vidéos te plaisent et, tu, et si tu veux en voir plus, n'hésite pas à cliquer sur le bouton rouge. Et pour ne rien manquer, n'hésite pas à activer la cloche de notification. Sur ce on est prêt pour la ratinerie Dans cette vidéo on va devoir déjà faire notre petite classe Déjà on va aller là Bon moi je vais pas prendre d'air On va prendre une PM euh, On va prendre la plus forte d'entre elles En vrai je sais pas laquelle est la meilleure Entre la vel 46 et la, la truc là Bon on va prendre celle là Vas-y. Ah mais non ils sont verrouillés je suis con Ok non mais, euh, finalement on, peut, on, a pas le choix, on a pas le choix On a juste celle là Déjà armurie euh, Bon bien sûr on a rien du tout ouais, On a rien du tout Bah voilà on n'a pas le choix Du coup armurie euh, Non on va, on va changer de tas On va prendre euh, on va prendre la pistolet Ah non on peut prendre une autre arme Ah oui Euh Vas-y on va prendre un M4 hein. Grenade flash Grenade flag Bon, voilà, va... bah, Pour le moment ça va On va lancer une petite game euh, attendez On va partir en combat On va prendre ça hein. Oh non On va devoir se démerder avec ça Ok bref Bon c'est parti Allez on lance la partie Ok c'est parti Qu'est-ce que ça Ouais, ouais, ouais, ouais. Ah, vas Casse-toi. Vas-y, vas-y, je te fais confiance. Je te jure, s'il me tue, je le démarre. Si il me. Oh, alors là, il a essayé de me tuer. Casse-toi. Casse-toi. Oh, par contre, j'ai pas les bons paramètres. Merde. Merde, je peux pas le macro avec le joystick. Déjà, je sais pas combien j'ai de kills là, mais paramètres après. Casse-toi Casse-toi Oh le bâtard GG. Oh putain oh. Casse-toi Attends c'est ça Casse-toi Non Casse-toi Casse-toi Oh il en a un sur le toit Non je pouvais pas monter Wow le campeur par excellence Wow vas-y frère, j'ai même pas capté Casse toi Casse toi Où ce que j'ai fait là NON, non j'aurais pu faire Oh non j'aurais pu faire une série de kills Casse-toi Monte monte vite avant quelqu'un vienne. Oh le bazar GG Oh GG Nice victoire Oh, on est quand même deuxième. Hein Ensuite, les amis, on va tester ce mode de jeu qui est arrivé avec l'essai gratuit. Combat sur Santa Sena. Sena, Sénia, ou oh, chez vous. vous le dites comme vous voulez. Je sais pas trop euh, à quoi ça consiste, mais on va voir. Ok, c'est parti. Oh, c'est invasion. Invasion, par contre, je me souviens plus trop. On va voir qu'est-ce que ça donne là. Au oh, moins, là, on peut jouer avec notre classe. Là, ça, c'est bien. On peut jouer avec notre classe. Oh, par contre, j'ai toujours pas changé mes paramètres. Attendez. Oh. Wesh wesh wesh wesh wesh je, je, je vais même pas bien viser Oh je suis mort oh, oh. oh non non mais y'a que des campeurs dans ce abusé Oh, wow. oh C'est quoi Starmac ça, ça tremble. Mort Mort, hein oh. ouais. allez casse-toi, double kill Mort, casse-toi. Ouais. Non, casse non Mort. <tousse> ouais. ouais. Ah bah bien sûr Tout le temps, il Oh ok à travers le mur, ok la logique de Call of Duty. Même à travers le mur on arrive à m'avoir ok Les gars on est... les, euh, les joueurs Call of Duty vous m'expliquerez dans les commentaires Dégage Bah ben, si j'ai même pas le temps de tirer tu vois je pense quoi Mort! Oh. oh bien sûr, bien sûr, euh, ça arrive! Ça dégage! Ça dégage! Tu dégages! Tu dégages! Tu dégages. non, j'ai j'aurais pu faire une belle prise! Oh mais gros! Mort. Mort. Non mais. Jo, je vais canner! Comment ça il prend pas la balle mais ta soeur c'est qui mange des toasts au Nutella? Tout you, brother Ah voilà! Oh vas-y frère, oh, doux. Je vais manquer de munitions! Mort. Tim. Ciao. Je recharge! Mort! Mort! J'ai plus ba okay. de bas. Merde, de merde. Non, il en haut, il est en haut. Oh Merde. Okay. Allez, on va y aller. Quoi? J'enlance. Je te jure si je meurs à cause de ça, j'ai le sens. Ah ça... oh, bah non T'as vu tu, dé... tu dégages. Tu dégages. Tu dégages. J'ai ce que j'ai Mort. Mort. Oh, ça rase. Mort. Non J'aurais pu faire un bon truc. Non, j'ai ça, bien sûr, il y a un trou qui... De... Seul. Il faut au moins avoir une victoire, ouais. J'arrive, il faut avoir au moins une victoire. Oh non, s'il te plaît, ne me dis pas que c'est la connexion qui commence à... Attends, regardez, regardez. Regarde. Oh là là, je suis trop fort. Et voilà, je suis trop fort. Tu meurs. Non. Dégage. Allez, deuxième exécution, vous allez faire quoi maintenant Allez, vous allez faire quoi Yes, victoire oui Allez, victoire En enfin, fait, euh, je dis ça, si ça se trouve, je pense que j'ai rien fait du tout et c'est mes maîtres qui m'ont rien. Bon, les gars, j'espère que la vidéo vous aura plu, si c'est le cas n'hésitez pas à lâcher votre meilleur pouce bleu si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner on est très très proche des 300 abonnés, plus que 700 abonnés on arrivera aux 1000 abonnés et voilà, ce serait vraiment un cap euh, euh, le, le, plus, le premier gros cap de ma chaîne n'hésitez pas à venir me rejoindre sur mes réseaux sociaux qui se trouvent en description, que ce soit Instagram, TikTok Twitter, euh, voilà euh, tout en description, euh, les gars je veux juste vous rappeler un truc, que si vous voulez voir du Call of Duty, mais vraiment tout le temps du Call of Duty, pas comme moi la, la... C'est gratuit, mais vraiment du Call of Duty. Je vous mettrai la chaîne de Wolfix dans la description. C'est la chaîne Twitch. Et la chaîne YouTube, je sais pas trop s'ils vont faire du Call of Duty sur sa chaîne ou pas. Mais je vous mets sa chaîne Twitch parce qu'il va, il va sûrement peut-être des fois live Fortnite. Mais live aussi Call of Duty. Du coup, je vous redirige vers sa chaîne. Et n'hésitez pas à lui envoyer de la force. Du coup, moi, je vous laisse avec ça. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Skelplex. A très très bientôt.